Marina Pé, interview avec Kika et donc euh, Jules, tu est là avec nous, Marina Pé. Donc tu es un peu en contre-jour, mais on voit comme tu es belle. Tu es en France depuis 10 ans, tu as un flow particulier dans ton nouveau titre, Something New. Est-ce que tu veux nous envoyer un univers euh, plus groovy mais toujours dub Est-ce que c'est le dub ta première influence euh, Non, c'est pas le dub ma première influence.